Bonjour les amis, c'est Yushka. Eh bien, écoutez, euh, bienvenue sur, sur ma chaîne YouTube, le Tarot des Cinq Soleils. Alors, nous allons voir aujourd'hui, toujours dans la série euh, du Tarot de Marseille à la lumière du Tarot des Cinq Soleils, nous allons voir l'Arcane 5, euh, 15, pardon, et qui s'appelle « Le Diable ». Voilà, c'est le diable. C'est également le diable pour moi. Hein? Voilà, c'est le diable pour moi. Alors, hein, oui, je voulais vous montrer quelque chose avant de commencer cette petite vidéo. Hein? Parce que je vous montre toujours la carte du Tarot de Marseille, parce que c'est celle-là que j'explique un petit peu. Et puis je, je vous montre également euh, une autre carte, disons, euh, là, qui est de Papus. Donc, j'ai fait un intro et j'ai expliqué tout ça, mais quelque part, euh, on m'a dit que c'était un petit peu injuste parce que je tentais, disons, à stigmatiser euh, Papus. Euh, moi, j'ai pris Papus tout simplement au départ parce que ben, j'avais le bouquin sous, sous la main, puis du coup, j'en ai retrouvé un autre de bouquin sous la main. Et donc, euh, je, vais, je vais vous sortir donc cette fameuse carte donc euh, qui correspond également au diable alors je vous la mets là et puis je vous la mets là oui c'est simplement pour vous dire que euh, on ne peut pas vraiment se fier aux anciens écrits et tout ce qui a disons tout ce qui était disons quelque part des, des lettres de référence et c'est par rapport à ces Livres de référence qui ont été construits euh, quelque part, hein, les, les enseignements du tarot de Marseille. Donc, s'il y a confusion au départ et que c'est pas cohérent, qu'il n'y a rien qui veut dire en hein, haut oh, la même chose, c'est sûr qu'après, ben, ça dégringole parce que ça va de pire en pire. Voilà, je disais simplement ça et puis je disais également que j'ai rétabli, donc... Euh, euh, l'enseignement, hein, je l'ai reposé, et voilà, et je vous ai dit également que le tarot de Marseille était un tarot qui était très spécial dans le sens où, eh bien, s'y cachait dans ses dessins des prophéties. Voilà, alors, où est-ce que j'ai été nichée, donc euh, dénichée cette carte-là euh, ben dans ce livre, vous voyez, dans ce livre-là, j'ai été la dénichée, vous hein, euh, voyez, il y en hein, a d'autres, ouf là, ah ben oui, parce que moi euh, je l'ai, <rire> je leur fais du mal à mes bouquins, hein. <rire> voilà, alors je vais simplement vous montrer là comme ça, hein. alors ce livre, voilà, c'est la face cachée des nombres euh, par euh, Camille Creusot, donc voilà, c'est un auteur très référencé, vous voyez, c est, c est, je vous laisse ici deux minutes sur le texte. Si à un moment donné, ben, vous avez envie euh, de vérifier euh, ce que je dis, si vous voulez, enfin bref, voilà. Oh, et vous pourrez lire, hein tranquillement, mettons sur pause. Alors voilà, je ramasse tout mon petit bazar qui était tombé, naturellement, et je reviens ici à ma carte le diable. Alors, on voit le tarot de Marseille, ça c'est ma carte qui s'appelle le diable, toujours le diable, et le diable ici, ici il n'est pas nommé. D'accord Ça on verra plus tard. Alors, papus, il dit que c'est un sagittaire. Oui, c'est un sagittaire. Il met le chiffre euh, toujours en arabe, c'est très bien. Ici, par contre, il ne met jamais le nombre hein, qui est associé à sa 15e carte, mais il ne met jamais le chiffre associé, c'est 60. Moi, je les ai rétablis hein, tous au fur et à mesure. Ici, c'est toujours en chiffre romain, ça on le sait. Le tarot de Marseille fonctionne uniquement avec un nombre, le nombre de la carte, et c'est en chiffre romain. Voilà, je récapitule. Ensuite, on va voir, donc, ce petit tarot, là, que j'ai sorti de, du bouquin que je vous ai montré, là, et on s'aperçoit que le gars, lui, euh, il a dit que, ben, voilà, le diable, c'était Mars, hein. il a bien mis, c'est pas, pas une erreur, 15 et 60, voilà, avec la fameuse lettre, hein, qu'on retrouve ici, ou ici, chez moi, mais là, elle n'y est pas, hein, ça, on le sait. Donc, vous voyez il y a vraiment... Et là, regardez voir. Euh, Papus, lui, il dit que Mars, c'est la onzième carte. Alors qu'on a vu ensemble que c'était ni plus ni moins que le soleil. Euh, voilà. Alors, il donne des informations qui sont justes parce que la onzième carte correspond effectivement à cette lettre etc. Alors on voit qu'en définitive vous avez des informations multiples qui ne sont pas concordantes mais chaque carte apporte souvent une, une vérité malgré tout. Vous voyez, une vérité sur un truc. Mais c'est jamais le tout. C'est pas possible ça. ça c'est pas possible. Hein? Euh, ça peut pas aller euh, comme ça. Bon. Alors, bon, maintenant ça on s'en fiche. Hein? Je voulais juste vous montrer deux, trois petites choses et que je n'étais pas là pour stigmatiser plus un bouquin qu'un autre. Je, je n'ai je, je pris pas plus et tout. Mais là je n'irai pas plus loin, même si vous n'avez vous qu'à aller chercher un petit peu, vous verrez. Hein? Dans les anciens maîtres, là, tout ce qu'ils disent. Hein? Hein? Ou pas et Confusing, confusing. Alors, on y va. Je rapproche un tout petit peu maintenant. Et on va aller voir un petit peu ces cartes qui sont absolument fabuleuses. Voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut voir un peu ce, ce diable-là Ah ben, on le voit. Regardez. Là, il a les pieds carrément sur le monde. Il faut savoir une chose, que les pieds... Hein, euh, je vous avais montré que le pendu, lui il était pendu, que les pieds ils étaient en haut, ils touchait touchaient pas à terre hein, hein, d'une certaine façon ça voulait dire que tu es en suspens, tu ne sais pas quoi faire, tu ne peux pas agir hein. voilà quelque part ça veut dire que tu ne peux pas agir hein. tu pas les pieds sur terre, tu n'as pas les pieds sur terre, tu ne peux pas agir ah ben lui il a carrément les pieds quelque part sur une espèce de globe qui représente le monde donc évidemment que ça représente un pouvoir hein. Et on sait que le, le pouvoir, donc le Sagittaire, il a sa planète qui est Jupiter. Hein. Et donc, c'est quand même quelqu'un, hein, disons, ça représente un pouvoir. Hein, de, vraiment, quelqu'un quelque chose d'important. Ou un établissement, ou des gens, etc. etc. mais enfin, quelque part, qui, ont, qui peuvent prendre des décisions pour le monde. Là, on peut s'imaginer. Hein. Voilà. Ok. Là, donc, c'est pour ça qu'on parle souvent du Sagittaire, euh, de, du côté, disons, international, du côté, disons, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour la politique, que ce soit pour n'importe quoi. Voilà, le Sagittaire, lui, c'est vraiment, disons, euh, euh, symbolise absolument tout ça, le Sagittaire. Mais le Sagittaire, <rires> attention maintenant, on va faire quand même un petit clin d'œil, à, à, à, mis à part sa flèche. Le sagittaire est représenté par quel animal Par un centaure. Eh ben, un centaure, c'est un cheval qui a un torse d'homme. D'accord Mais c'est quand même un cheval. Alors, euh, le cheval. Figurez-vous que si le sagittaire, regardez bien, il est ici. Attendez, moi est-ce que je vous ai Est-ce que c'est toujours bien euh, dans le cadre là. Mais de toute façon, on s'en fiche parce que euh, je, je, vais continuer, je vais continuer à faire comme ça. Je vais regarder si c'est bien dans le cadre parce que ça c'est important parce que alors moi je peux être euh, houhou, hein, spécial. Bien, il faut savoir une chose, c'est que dans le monde, dans la roue du zodiaque, il y a toujours un signe qui est opposé à un autre signe. On est d'accord. Voilà. Eh bien, le sagittaire, lui, il est opposé directement, c'est-à-dire que s'il est en ligne droite, qui coupe comme ça le cercle, juste en face, eh bien, euh, c'est les gémeaux qui habitent la maison qui est en face de, de la sienne, vous voyez, euh, c'est facile, c'est juste en face. Hein? Et les gémeaux, on sait bien que, euh, je vous avais montré la dernière fois, que c'était en rapport avec la mythologie grecque, où euh, les, il y avait deux, deux jumeaux, donc, euh, qui ad, les dieux qui avaient, qui adoraient, disons, jouer euh, euh, au jeu, hein? hippodrome, etc., etc. Enfin, bref, ils étaient très liés avec les chevaux. Alors, on n'ira pas plus loin pour ça. Et, et voilà, d'accord Les jumeaux sont liés au monde des chevaux. Hein? Alors, regardez voir un petit peu. Sur le chariot, on a bien remis, effectivement, des jumeaux. Euh, de, sur la carte des jumeaux, on a bien remis deux chevaux, hein, ici, comme ça. Et en oh, haut, mais non d'une pipe, il y a deux bonhommes, hommes et femmes ou androgynes, hein, parce que des fois, il y a juste un hein, qui est androgyne, c'est-à-dire hommes et femmes. Et là, euh, ils sont euh, quelque part attachés, ils sont mis en laisse. Euh, C'est rigolo, ça quand même, vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour avec la nature du Gémeaux euh, qui est féminin-masculin, et là, qu'on retrouve en féminin-masculin, et ici, euh, sur les bonhommes, et le diable, donc, qui, quelque part, est euh, sagittaire, boum, est repris ici en cheval, euh, cheval cheval cheval donc, et, et voilà, donc, on voit bien, pour analyser ou pour comprendre hein, euh, la carte hein, euh, les, du, du Sagittaire, enfin le diable, il ben, fallait toujours au moins remettre le signe hein, sur la carte. Ça, c'était un minimum. Et vraiment le mettre en correspondance également avec le signe qui est opposé. Hein, et qui est représenté avec euh, des chevaux. Vous voyez, ce n'était pas un effort immense à faire quand même pour pouvoir comprendre cette relation-là, ce va-et-vient. D'accord Le petit commerce et le grand commerce. Bon, d'accord, mais on va aller voir autre chose maintenant parce que qu'est-ce qu'elle fait la politique hein Eh bien, elle fait voter. Alors, avant d'aller plus loin voilà donc là je vous montre bien disons les pieds hein, sur, euh, sur, le, sur, sur, le, sur le globe ah, oui, c'est le pouvoir et tout, etc etc bon voilà attendez voir bouffe et bouffe et bouffe et là on voit dessous qu'il y a les chevaux avec le chariot c'est ce qu'on va voir maintenant je recule complètement hein et puis on va aller regarder le tableau avec ce que j'ai écrit dessus, parce que c'est un petit clin d'œil de renvoi. Vous hein, avez le pouvoir qui est en place là. Je vous ai dit qu'il y avait aussi un peu, euh, euh, toujours avec ces cartes de tarot de Marseille, hein, je vous le rappelle souvent, que euh, ce n'est pas simplement, disons, des prévisions, ou des sensations, etc., etc. Il y a une lecture dedans qui est glissée, voilà, et qui fait partie de certaines prophéties, voilà, d'accord, ça c'est ça, bien, alors là, on voit, euh, donc, euh, le diable, euh, qui est au pouvoir, en haut, tient le pouvoir, et en bas, on voit euh, qu'il y a, effectivement, le chariot, qui va de tous les côtés, aller en avant, etc., etc., avec deux bonhommes, et qu'ici, au milieu, ils ont enlevé, ils ont enlevé, vous, vous rendez compte, les initiales qui voulaient « hein? Sachant qu'on, là, dans cette lecture, on dit « ok, ça fait partie euh, d'un truc politique ». Quand on parle de courrier, eh ben, on pense à campagne présidentielle également, c'est normal on pense, disons, point de vue mondial, quelque chose, disons, euh, qui se passe, euh, vraiment, euh, c'est très important. Bon, bon, alors, dans ces conditions, on va juste regarder VT, dans ces conditions, ce que ça veut dire. Ah bah ben, c'est un, un espèce de courrier qui s'appelle le vote, figurez-vous. Alors, on vote, il y en a qui votent et il y en a qui mettent le veto ni plus ni moins. C'est deux façons, disons, de voter, c'est-à-dire le pour et le contre. Je vote pour ou contre, etc., vote, veto. C'est un jeu de mots, là, qui arrive, tout simplement, vous voyez. Et là, à ce niveau-là, c'est quand même assez lourd, parce que quand même, quand on additionne le 15 avec le 7, ça fait 22 donc ça euh, ça veut dire que un, ça résume, ça, ça, ça prend toutes les cartes 22, vous vous rendez compte donc c'est quand même important là hein voilà, c'est pas une petite chose on ne parle pas d'une petite chose et je vous avais dit qu'avec les chevaux il hein, y a aussi un petit cri qu'on fait on fait hé, hey, ho hein, etc, etc, hé, hey, ho hein, ce genre de choses Eh ben oui, regardez si on fait vote, le ⁇ le hé, ⁇ le hé, ⁇ le ⁇ ro », avec les chevaux. Voilà. Hein? Vous avez compris comment euh, euh, ça bidouille un petit peu euh, dans ce sens. Hein? Et alors, le, on voit le diable, mais pas obligé. Vous savez que le Sagittaire, il est sur la maison 9. Hein? Et la maison 9... Hein? Euh, euh, elle, elle s'écrit comme ça c'est la lettre donc du lion hein? c est, c est, ça veut dire neuf également ça, voilà et, et, et ça fait comme ça, comme une petite cuvette comme un fer à cheval comme un fer à cheval pareil, et c'est dans ce sens qui doit être mis, le fer à cheval pour porter bonheur vous voyez un petit peu D'où ça vient les petites choses comme ça, hein, c'est fou, hein, et ben voilà, voilà mes amis, encore un petit peu d'amusement autour euh, d'une carte qui s'appelait donc euh, euh, le diable, et naturellement il faut comprendre, disons, euh, l'une, parfois il faut prendre l'une et l'autre et tout pour pouvoir euh, fixer les situations, voilà. Mais comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dessus parce que ça fait partie de prophétie. Mais en divination, disons, c'est quelque part un petit peu maintenant euh, coussi-coussa. Donc voilà. Mais pour la prophétie, c'est génial. Bon, et eh bien écoutez, je vous quitte. Je vous quitte et puis on se voit pour la carte 16 bientôt. Et je vous like. Alors n'oubliez pas de partager également. Salut et à la prochaine fois les amis.